Joyeux Noël Oh non, pas lui ben Moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. Hein. Mais c'est qui celui-là oh, Je suis le Père Noël, ça se voit quand même Tu ne vas jamais parler de moi Attends, mais c'est une blague ou quoi Non, mais ce serait trop long à t'expliquer en fait. Mais comment vous êtes rentré chez nous ah, Par la cheminée là-bas. Mais on n'a pas de cheminée. Oh. Bon alors c'est quoi le souci Bah ben, Tu vois ta collection de boosters hmm. ben, elles ont disparu. Merci beaucoup. Tous on commence à tous les boosters. C'est charmant chez vous, en tout cas. C'est très beau. Il n'y a plus un seul. Mais parce que faut retrouver tous les boosters qui ont disparu, faut les retrouver et tous les ouvrir. Et c'est comme ça qu'on trouvera la solution. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi? Attends, attends, attends, tu comprends pas. C'est comme ça, c'est le scénario. Mais ça n'a pas de sens. C'est comme ça, c'est le scénario. Faut, faut trouver des indices et on comprendra pourquoi. C'est comme ça, c'est écrit comme ça. Ah, c'est pas possible, les filles. Alors, vous avez trouvé des indices Juste ça. C'est quoi hum, Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Il en a oublié un hein Ah bah ben, c'est parfait, fait, il faut l'ouvrir Ça n'a vraiment aucun sens. Oh ça fait, faut l'ouvrir, et bonjour à tous, et ah, ça y est, on est là pour la première ouverture de Noël, le premier booster qui... Bon bah c'est celui qui reste de tous ceux qui sont envolés, mais il faut les ouvrir. Alors on commence tout de suite avec l'Aube de la Majesté, voilà. Le magnifique booster, regardez-moi comme il est beau Allez, on perd pas de temps, on s'ouvre ça. On va espérer choper des petits trucs sympas, ce serait cool de hein, choper des petits trucs sympas. On ferait bien. Ah. Alors, alors, alors, on commence avec une absorption majestueuse. Un sample, le connecteur des étoiles, sur le trocheur cosmique, deux spia-têtes du marqué, le terrain pour des spia. Oh C'est une secrète Oh, une, une secrète oh, intelligence anti-humaine, mes psia Ok, bah c'est une secrète pour un monstre pendule, c'est cool, c'est cool Un coup final gookie, un bébé bout dragon, un sac shinobi, et le chargement triamide, et voilà c'est tout pour ce premier booster, on se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, gros bisous et plein de chocolat à vous. Comment ça, mamie, il y a un truc bizarre qui vient d'apparaître chez toi Ah, c'est peut-être un booster, j'y fonce Mais, oui. tu vas pas montrer un truc que tu viens de trouver pour Noël